Salut, bienvenue dans Musique Amscribéré, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Cet épisode est vraiment particulier parce qu'on va expliquer les notions musicales qui sont abordées dans ce fameux épisode de Kaamelott, la quinte juste. Et bah oui, avec les derniers épisodes de Musicam Scriberay, on a enfin toutes les notions pour comprendre de quoi parlent les personnages dans cet épisode. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Alors pour commencer, je vous encourage à aller le regarder si vous ne le connaissez pas. Hein. Et pour l'anecdote, bah, c'est avec cet épisode que j'ai découvert la série Kaamelott, je crois. Et à l'époque, je comprenais rien du tout. Alors c'est parti, donc au début, Per Blaise demande à Bohort une basse. Bohort une basse, s'il vous plaît. Oh. Oui, parfait. Il lui demande simplement de chanter une note qui servira de base harmonique au reste. C'est en fait la note la plus grave dans un morceau à plusieurs voix. Lorsque Arthur chante la même note que Bort... Donc, Sire, vous allez chanter la même note que Bort. Ils le disent eux-mêmes, c'est un unison. unisson. Bravo. Maintenant, Sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Oh. Et là, Arthur chante une note qui est placée une carte plus bas que la note de Bort. Bort chante un ré et Arthur chante le la. Comme ce qui a été expliqué dans l'épisode 10, pour passer du la au ré, on compte quatre sons. La, si, do et ré. Donc l'intervalle entre le la et le ré est une carte. Et on parle de carte inférieure parce qu'on part du ré et qu'on descend jusqu'au la. Ré, Do, Si et La. Maintenant, même chose avec la quinte. Oh. Bah là, c'est la même chose mais avec une quinte. Bort chante toujours un ré et Arthur passe du ré au sol du dessous. Entre le sol et le ré, on énumère 5 sons. Sol, la, si, do et ré. Donc l'intervalle entre ces deux notes est une quinte descendante. Et je te mets de la tierce, de la sixte. Bah ça, c'est d'autres types d'intervalles. La tierce, c'est ce qu'on a entre un fa et un la, par exemple. La sixte, c'est un intervalle plus grand entre un fa et un ré, par exemple. Si, faites une tierce. Majeur ou mineur les intervalles de tierces ou de sixtes peuvent être de deux types, majeur ou mineur. Une tierce majeure est formée par deux notes espacées de deux tons complets, alors qu'une tierce mineure ne vaut qu'un ton et demi. Il est donc plus petit d'un demi-ton. C'est pour ça qu'on précise toujours de quel type de tierce on parle. Et c'est pareil pour les sixtes. Une sixte majeure est constituée de quatre tons et demi, alors qu'une sixte mineure n'est constituée que de quatre tons pile. Tout ça a été détaillé dans l'épisode 12 de Musicam Scribere. Il y a un seul truc de valable. C'est juste, juste, juste, juste, juste, juste, juste, juste évoque ici les intervalles justes. Ils sont au nombre de quatre. On a l'unisson, la quarte, la quinte et les octaves. Une octave, c'est l'intervalle entre deux notes de même nom, un do et le do suivant, par exemple. Une quarte, une quinte ou une octave ne peuvent être ni majeure ni mineure. Et de l'autre côté, les tierces et les sixths ne peuvent pas être justes. En fait, les quartes et les quintes sont des intervalles qui ont été qualifiés à l'époque de justes parce qu'ils n'appartiennent ni au mode majeur ni au mode mineur. Mineur. Mmh. Ici, Arthur chante un Do et Bort chante un Mi bémol. Il y a un ton et demi entre ces deux notes, c'est donc une tierce mineure. Bort, vous faites une pédale sur Diasiré. Bon, une pédale, c'est une même note tenue ou répétée qui forme la base d'une mélodie. Ici, Bort chante Diasiré en gardant toujours la même note, c'est un Mi bémol. Sire, vous reprenez à la quinte juste. Du coup, Arthur chante le La bémol inférieur, une note qui est plus grave d'une quinte juste, c'est-à-dire trois tons et demi. Mais avec quelques fioritures, on passe très rapidement sur une petite sixte et c'est joli. Et c'est de la merde. Sire, une petite variation. Voilà ce que chantent les personnages, Bort tient son mi bémol, c'est donc encore une pédale, tandis qu'Arthur chante un si bémol, ça fait une quinte juste. Puis un do bémol, et là ça fait une sixte mineure. Puis un la bémol, ça donne une quarte juste. Et enfin il retourne au si bémol, donc de nouveau une quinte. d'autant que je supporte très bien les tierces et renversements de tierces. Alors là, notre bon roi Arthur évoque les sixtes. On va prendre un exemple. Un Do et un La ascendant forment une sixte majeure. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Six sons énumérés. Mais si on prend un Do et le La qui est juste en dessous, eh ben on a une tierce mineure. La sixte peut être considérée comme le renversement de la tierce, parce qu'on renverse la direction de l'intervalle, tout simplement. j'allais même dire un petit intervalle diminué de temps en temps. Ah oui, alors là. En fait, les cartes et les quintes ne peuvent pas être majeures ou mineures, mais elles peuvent être diminuées ou augmentées. Une quinte juste. Une quinte diminuée. Une quinte augmentée. En fait, on augmente ou on diminue l'intervalle d'un demi-ton. Une quinte diminuée ne vaudra que 3 tons, une quinte juste c'est trois tons et demi, et une quinte augmentée vaudra 4 tons. Oh. L'épisode fait référence aux idées reçues selon laquelle certains intervalles n'étaient pas tolérés par l'église au Moyen-Âge. Il est vrai que les intervalles justes étaient les plus utilisés parce qu'ils sonnaient mieux selon l'esthétique grégorienne. L'intervalle le plus consonant est sans doute l'octave, parce que les deux notes qu'il constitue correspondent à des ondes sonores qui vibrent à des fréquences particulières. L'une est le double de l'autre. Les cartes et les quintes sont aussi très consonants. Mais la musique a évolué et petit à petit on a toléré des intervalles de plus en plus dissonants. Et concernant la quinte diminuée, le triton était évité au Moyen Âge à cause de son caractère dissonant et de sa difficulté à être chanté. En créant diabolus, le Père Blaise l'associe à Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, car de par sa nature, il ne s'inscrit pas dans la perfection et dans l'harmonie du monde de Dieu. Évidemment, ça n'a pas empêché des compositeurs d'intégrer cet intervalle dans leurs œuvres. Je vous renvoie à une vidéo de Adam Nili qui explique en détail l'histoire de cet intervalle. Pour terminer, voici la retranscription de la version à trois voix de la chanson À la volette chantée à la fin de l'épisode. Hier yeah et mari sur un oranger et me marier sur un, un orange sur un orange sur un orange sur un orange Merci d'avoir regardé cet épisode, s'il vous a plu s'il vous plaît dites le moi en écrivant un commentaire et puis honnêtement un épisode comme ça, ça se partage en masse hein, je pense. Bonne sieste, allez vous baigner écoutez de la musique, bisous <musique>